Bonjour, nous serons deux enseignants pour cette leçon, Pierre Aponippé et moi-même Mathieu Javot. Dans les leçons précédentes, nous avons étudié les interactions solides-liquides ainsi que les principes qui gouvernent la rétention dans les sols. Nous avons aussi mis en évidence une caractéristique hydraulique importante des sols qui s'appelle la courbe de rétention. Regardons maintenant comment mesurer cette courbe. Cette leçon s'organise en trois parties. Nous allons tout d'abord décrire les techniques de mesure de la courbe en laboratoire et sur le terrain. Ensuite, nous étudierons comment déterminer les paramètres des fonctions mathématiques représentant cette courbe. Enfin, nous vous présenterons la méthode des fonctions de pédotransfert. Il s'agit d'une approche indirecte utilisant la granulométrie pour prédire les courbes de rétention. Voici quelques exemples de courbes de rétention mesurées sur des sols réels. La figure représente la variation de la teneur en eau volumique du sol en réponse à sa variation de charge matricielle, ou de succion, et ce, pour différentes profondeurs dans le sol. Dans cette figure, on aperçoit tout d'abord que la forme des courbes de rétention est en réalité bien éloignée des courbes idéales en S. On constate aussi que chaque profondeur est caractérisée par une forme différente de la courbe de rétention. Comme le sol n'est pas uniforme en profondeur, c'est attendu. Les méthodes de mesure consistent donc à déterminer de façon expérimentale un ensemble de n-couples HI, θI, représentatifs dans la gamme de tension la plus large possible. Typiquement, la courbe commence à saturation, ou proche de la saturation, c'est-à-dire à une charge matricielle de 0 ou de 1 cm, et descend jusqu'à 150 m de charge. Comme on met souvent l'échelle de tension sous forme logarithmique, on utilise les PF pour la représenter. L'objectif ultime est souvent de superposer à ces points expérimentaux une fonction mathématique continue entre θ et h grâce à la détermination des paramètres d'un modèle de rétention choisi. De, de nombreux modèles mathématiques existent, nous en reparlerons. Mais regardons d'abord comment mesurer cette courbe. En laboratoire, le principe général consiste à commencer d'un état hydrique connu. Typiquement, on sature l'échantillon de sol en eau et ensuite on le désature progressivement, par différents moyens, en appliquant une suction sur la phase liquide, une pression sur la phase gazeuse, ou encore en créant une différence de potentiel osmotique. Cette désaturation se fait par paliers. À chaque palier, on attend d'avoir atteint l'équilibre pour mesurer la teneur en eau volumique correspondant à un potentiel donné. Notez que certaines techniques que nous allons voir permettent aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir d'un état sec et de saturer progressivement l'échantillon. En labo, divers équipements sont utilisés pour la mesure de la courbe de rétention, leur choix étant surtout guidé par la gamme de potentiel à mesurer. Pour les suctions inférieures à 10 mètres, on utilise la méthode de Haynes, appelée aussi de Buchner ou du bac à sable. Pour les succions moyennes à grandes, c'est-à-dire plus élevées que 10 mètres de charge, nous avons les marmites et plaques à pression, ce qu'on appelle dispositif de Richard's. Enfin, pour les hautes suctions, nous avons la méthode des équilibres salins. Notez qu'on peut aussi caractériser la courbe de rétention sur le terrain, in situ. Dans ce cas, on utilise deux capteurs pour mesurer de façon concomitante l'évolution de la suction et de l'humidité. Typiquement, nous utilisons des tensiomètres ou des TDR, des sons neutroniques, et après saturation du sol, nous laissons le sol évoluer pour avoir différentes teneurs en eau.